meuf de mon frère a vu ma chatte Quand elle m'a abortée Avant cette blonde j'étais sans monde Sans mon frère je suis à terre Depuis que j'ai ma tête Chez mon frère, ça se passait top. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée en cloque. Ça veut dire enceinte. meuf de mon frère a vu ma chatte quand elle m'a avorté. Quand elle va pas bien, elle sourit, ça ah, l'empêche. De Allez, Free de Jazz La Meuf de mon frère a vu ma chatte Quand elle m'a Dans cette blonde, j'étais son monde. Sans mon frère, je suis à terre. Je voulais juste la fine Mon frère a trouvé une copie. Tu préférerais avoir un million de dollars, sauf que tu dois faire caca tout le temps. <rire> Ou alors, être Donald Trump. <rire> Avoir un million de dollars à faire méga tout le temps, c'est de mes passions. <rire>